Salut tout le monde, se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur internet et on va essayer de télécharger Formico. Pour télécharger Formico, vous cliquez sur le premier lien dans la description formicoludo.wordpress.com. Vous allez dans l'onglet téléchargement. Ensuite, vous... vous vous souvenez de quel est l'OS installé sur votre ordinateur. Donc, la plupart du temps, c'est Windows. Vous avez aussi potentiellement Linux ou Mac. Vous allez dans le bloc qui vous correspond, donc moi ce sera Windows, et vous choisissez la dernière version avec une coccinelle, c'est les versions stables. Enfin je vous le conseille, vous pouvez également essayer les autres versions, mais on va essayer une version stable pour pas se casser la, la, les, les dents en testant je ne sais quoi. Donc pour l'instant il y a la 1.0.12 qui est sortie, on arrive sur la page de Mega, là où sont stockés tous les fichiers du jeu pour l'instant, on télécharge... C'est parti, c'est parti, c'est parti Alors, on va aller voir dans notre euh, explorateur de fichiers les téléchargements. Vous pouvez aussi y aller en ligne de commande si vous êtes euh, un pro des lignes de commande. Moi je vais faire plutôt un clic droit Ouvre, euh, extraire ici, donc j'utilise un, un outil de dézipage gratuit qui s'appelle WinRAR euh, qui permet de passer d'un point zip à un, un dossier de fichiers. On va dans le dossier de fichier. sur Windows, vous allez double-cliquer sur le fichier de commande Windows, sur euh, Linux et Mac, vous allez avoir un point sh. Bon, c'est une micro-distinction pour le, le, le, le coup, euh, pour la formation. Le contenu des fichiers du jeu est contenu dans le point .jar, euh, le contenu de Java est contenu dans le dossier Java et les informations importantes euh, du jeu, c'est-à-dire les images, les, graphi enfin, les graphismes, les traductions, etc. sont dans Data. Si jamais ça vous, vous intéresse d'aller explorer, allez-y, pour l'instant tout est visible. Donc au double clic sur le fichier de commande Windows, il y a une console qui apparaît. Et tout de suite après, en plein écran, on a euh, une image de chargement. Donc ici, c'est une image qui a été réalisée par Foresti. Je l'en remercie. D'ailleurs, merci à Miss Lou d'avoir aussi participé. C'est le tuto qui se lance tout de suite. Dès que vous êtes prêts, vous cliquez sur « Lancer le jeu ». On va voir comment se déroule le tuto dans la vidéo suivante qui s'affiche justement au milieu de votre écran. Allez, un petit clic. Et ça va. Ça va. Je vais vous montrer comment faire le tuto. Vous êtes. Avez... Allez vous voulez faire le tuto avec moi ou vous voulez faire tout seul Cliquez Allez